Bonjour, docteur Pio françois Deleuze. Bonjour. Alors, je suis très heureux que vous ayez accepté cette interview sur le sujet du coronavirus qui fait la une aujourd'hui. Des médias, moi dire. Alors, je voulais savoir, que pensez-vous de l'allocution du président de la République Écoutez, c'est toujours difficile de d'analyser tout, tout ce que contient une telle allocution. Moi, j'étais sensible au président, en ce sens. Euh, vous savez que je pratique l'hypnose, donc on regarde beaucoup le, le visage, le regard, etc. Moi, j'étais sensible parce que euh, je mesure, euh, j'ai senti ce, ce, le poids de toute cette responsabilité, des décisions à prendre aussi. Euh, je pense qu'on juge trop souvent de façon superficielle. Euh, moi ce que j'ai ressenti c'est le, le, le poids que cet homme si je peux me permettre porte de, de cette charge de cette responsabilité des décisions à prendre qui sont des décisions euh, difficiles moi ça m'a touché voilà je, je dirais ça ça m'a touché euh, Ceci dit dans le contenu peut-être sur le point de vue scientifique euh, mais ça c'est je vais dire ça ça dépend des, des conseillers évidemment je suis resté un petit peu sur ma faim hein. euh, alors qu'est ce que je voudrais dire bon? Sous le confinement, bien sûr, je, je, je, bon, là, je, je vis régulièrement à Figaro, entre autres, et quand vous voyez ceci, ben, effectivement, ça répond aux nécessités. Vous voyez, cette dame, euh, place de l'étoile, avec son masque, et plus ou moins isolée. Hein. Donc ça, ça me paraît déjà vraiment euh, une réponse au coronavirus, à savoir, ben, l'isolement, et de porter un masque. Hein. Et pour parler du masque, parce que c'est vraiment fondamental pour moi, dans la, dans la, non seulement dans la prévention, mais aussi dans la lutte, Et vous avez le président chinois qui montre l'exemple. Il porte un masque. Ses conseillers, ou que sais-je, ses gardes du corps, que sais, derrière, portent un masque. Alors, en parlant de masque, je vais poser une simple question. Faut-il interdire les relations sexuelles parce que il y a des maladies sexuellement transmissibles, s'il y a l'hépatite C, l'hépatite B, et bien d'autres. Non Qu'est-ce qu'on a fait On a conseillé le préservatif. Eh bien, même si ça entame un peu la qualité de la relation, ça la permet quand même. Pour moi, le masque devrait être le préservatif de la bouche. Pourquoi D'une part, pour se préserver d'une éventuelle contamination, mais aussi parce qu'il euh, y a des milliers, des dizaines de milliers de porteurs sains, peut-être moi-même, peut-être vous, et sans le savoir, on dégage euh, des millions de virus euh, tout au long de la journée. Donc le masque a une double fonction. Se préserver soi et préserver l'autre. Et quelque part, euh, c'est vrai que cette situation est absolument dramatique. Quand on voit les personnes qui, sont, qui tombent malades à cause du, du, du virus, et elles ne tombent pas toutes malades, bien loin de là, le problème c'est au niveau de l'hospitalisation. Donc il faut voir le point de vue de l'hospitalisation qui est dramatique, puisque les hôpitaux sont débordés, ne parviennent pas, notamment en Italie, à assurer tous les, tous les besoins, tous les soins nécessaires à apporter à ces patients. Par contre, au niveau de la population, on ne peut pas estimer qu sont, quelle est la quantité de porteurs sains. Elle sont, est sans doute considérable. Et il est probable que dans la grande majorité de tous ces porteurs, de toutes ces personnes touchées par le virus, la grande majorité ne développe pas le virus ne développe pas la maladie. Bon, euh, Voilà, quel est le pourcentage On ne peut pas le dire. Donc je reviens sur cette importance du masque. Pour moi, c'est la priorité des priorités. Alors le président de la République a parlé de guerre. Et effectivement, c'est une guerre. Une guerre contre un ennemi euh, extrêmement petit, invisible, euh, très difficilement détectable. Hein vous, vous voyez, j'ai euh, un Mirage 4, hein, qui est un euh, des flancs de l'armée française en en son temps, c'est un cadeau euh, d'anniversaire, et qui en plus, cet avion a volé pour la première fois l'année de ma naissance. Donc, Eh bien, c'est une guerre, effectivement, mais il ne faut pas se tromper des nuit. Euh, si on parle de guerre, il faut savoir qu'en nous, il y a un système immunitaire qui est une véritable armée. Pour vous donner un exemple, euh, pour vous donner un, exemple un plasmocyte, c'est un type de globule blanc, si vous voulez, tire, peut tirer euh, 2000 missiles à la seconde. Et nous avons des millions. Hein. Donc un plasmocyte qui tire 2000 anticorps à la seconde, parce que ça, quand je dis missile, c'est un anticorps, hein, c'est colossal. Même l'armée chinoise et américaine rassemblées ne sont pas capables d'une telle puissance. Mais si nous avons une armée, il faut s'y intéresser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la renforcer Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui apporter les carburants et euh, les matériaux de base Donc ça. On aura l'occasion d'en parler. Donc il y a un problème en France. D'abord, au niveau du masque, qui est la première des protections, il y a un, défi, il y a un, il y a un manque flagrant et grave de masques. Comment c'est possible, alors que les Chinois euh, construisent un hôpital de mille lits fonctionnels au bout de deux semaines, de trois semaines, parce que j'ai pu lire, comment est-ce que nous, avec des entreprises qui fabriquent des masques en France, en les faisant travailler jour et nuit, ne pas, ne peuvent pas... Peut-être pas procurer, fabriquer ces masques, ces masques nécessaires à toute la population. Là, il y a un grave problème. Hein voilà, enfin, je, je parle franchement. Aujourd'hui, vous avez un petit peu évoqué, je pense que c'est une question euh, que vous avez en partie euh, exposée. Euh, quelle est votre vision sur l'épidémie de coronavirus Vous l'avez en partie évoqué. Ma vision, bien sûr, c'est quelque chose de dramatique. C'est une situation euh, dramatique qui fait beaucoup de souffrance. Euh, je voudrais à propos du masque redonner un exemple. Je pense à une aide-soignante dans une EHPAD de la région, 80 personnes âgées environ, qui, en raison du fait qu'un certain nombre de patients, enfin de, de, de, de personnes, de résidentes âgées, tous, met un masque. Et elle se fait réprimander par sa directrice parce qu'elle porte un masque. Seulement pas de chance pour la directrice le lendemain, elle-même, touchée, pas par la, la toux et une infection des voies respiratoires supérieures, porte un masque. Il faut savoir même dans cette EHPAT, en 10 jours, il y a eu 7 décès. On n'a pas fait de diagnostic de coronavirus, mais c'est tout à fait possible. Donc, vous voyez, je pense, je, je, je dis ça parce que je pense qu'il faut une certaine humilité pour porter un masque. Et on n'est pas habitué à cette humilité, cette humilité qu'on est tout compte fait vulnérable. Hein euh, voilà. Donc, je revenais sur le masque. Maintenant, je pense à une autre situation, une dame, je connais bien, qui était hospitalisée dans un hôpital liégeois, euh, atteinte de détresse respiratoire. Heureusement, elle n'a pas été jusqu'aux soins intensifs, mais ça n'était pas loin. Eh bien, je voudrais dire deux choses. D'une part, cette dame, littéralement harcelée par sa mère, au point d'en étouffer, je dirais, euh, a eu un facteur, deux facteurs psychologiques défavorables. D'une part, cette mère qui partout tous les moyens c'est de la contacter, et la harcèle ultérieurement. Et puis sa sœur, elle est de un jour et demi en hospitalisation, en infectiologie, dans un hôpital liégeois. Et sa sœur qui lui envoie un texto pour lui réclamer quelques centaines d'euros. Vous imaginez le coup de poignard, vous êtes dans la souffrance, dans la détresse. Eh bien heureusement, cette dame a été entourée par des textos, différentes personnes qui lui ont envoyé des messages, qui lui ont téléphoné avec beaucoup de chaleur. Et ça l'a remonté. J'aimerais en parler, ce facteur psycho-émotionnel, où la bienveillance des proches peut favoriser la guérison. Et aujourd'hui, cette personne, je viens de l'apprendre cet après-midi, est vraiment tirée d'affaires. Et ça me fait penser à une histoire de Chirac que je raconte souvent. Chirac qui va rendre visite à Pierre Bédier, qui est dans le coma. Je raconte souvent cette histoire. Et Chirac lui dit de façon assez virulente, mais en même temps très amicale. « Pierre, sort de là, je sais pourquoi tu es dans le coma, parce que tu ne veux pas choisir entre moi ou Baladur. » Et euh, Bélier témoigne-moi, hein, il, il a senti cette présence. Vous voyez comme, comme l'amitié fraternelle et encourageante peut pousser un organisme vers la guérison. C'est important de, de mentionner ça. Alors ma vision par rapport à l'épidémie, donc prévention, évidemment, confinement, évidemment, hein, mais on pourrait ajouter un certain nombre de choses, Merci d'être la chose qu'on peut faire pour booster, pour stimuler, pour aider les mécanismes de l'organisme à sortir de cette situation. Hein, vous, vous, vous appartenez, vous faites partie d'organismes qui défendent, et c'est magnifique, je vous en félicite, hein, de, qui défendent la santé. Hein, santé durable, prévention, la, etc. Nous apprenons une médecine en faculté qui est quand même une médecine, euh, je vais dire, pour lutter contre la maladie. Hein, et nous sommes beaucoup avec des anti antidépresseurs, antibiotiques, anti-inflammatoires, antipyrétiques, etc. Je pense qu'il faut aussi nourrir la notion de médecine de guérison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les mécanismes de guérison qui existent en nous, et notamment soutenir cette armée colossale que nous avons en nous En tant que médecin généraliste, vous pratiquez aussi une médecine complémentaire, dite intégrative. Que préconisez-vous en termes de prévention Alors. Je suis médecin généraliste et j'aime bien le dire et le redire, je suis profondément attaché à toute cette médecine que nous apprenons en faculté et que nous pratiquons. Vouloir jeter ses bases, c'est une hérésie. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on peut éventuellement ajouter, intégrer à cette médecine au regard de tout ce qui se développe aujourd'hui euh, comme l'acupuncture, l'auriculothérapie, l'hypnose, la micronutrition, la phytothérapie, etc. Eh bien, je vais vous dire, euh, j'étais tout jeune médecin, et forcément j'avais un certain nombre d'enfants qui étaient souvent malades, les parents se plaignaient, RL, ORL, répétition, voire bronchites. Et j'avais remarqué qu'en donnant des oligoéléments, parce qu'on me l'avait conseillé, des, des, des, des, des confrères plus âgés que moi, quand il y a des situations comme ça, donne du manganèse cuivre, Donne du cuivre à argent, éventuellement du zinc ni cobalt, Et rien qu'en donnant ces petits oligo j'avais remarqué que les enfants étaient moins malades. Donc ça m'avait surpris. Alors je, suis, je suis fils de chimiste, et vous savez que je regarde l'être humain comme une usine de chimie absolument fabuleuse. Alors en fait, pour répondre à votre question, effectivement, si... On se souvient, si on considère, et c'est la réalité, que l'être humain est une usine de chimie, cette usine de chimie fonctionne avec des systèmes enzymatiques complexes qui, eux, sont très dépendants de la présence de vitamines, de minéraux et de éléments Et rien qu'en rendant ces éléments, ces éléments de base, ces minéraux et ces oligo -éléments, très souvent, l'organisme, et notamment le système immunitaire, va être plus performant. Alors, on peut citer la vitamine D. Oui, la vitamine D joue un rôle régulateur au niveau de du système interne, notre système de défense. Donc prendre de, de la vitamine D, ça me paraît fondamental, parce que la grande majorité des gens, s'ils n'en prennent pas, ils sont au moins en insuffisance, si ce n'est pas en carence. En termes de santé publique, ça me paraît dramatique. Vous avez le zinc. Le zinc est aussi un cofacteur enzymatique très important, et apparemment, certaines études montrent que le zinc peut aussi avoir une action antivirale. Alors le fer, on sait que le fer est indispensable à l'hémoglobine, mais le fer est aussi indispensable dans des mécanismes intracellulaires, au niveau des mitochondries, bon ça nous mènera un peu loin de parler de tout ça, mais les mitochondries sont entre autres les productrices d'énergie, et les systèmes, notamment ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, pour produire de l'énergie, ces molécules à haute teneur énergétique, ce qu'on appelle l'ATP, vont faire appel à des systèmes enzymatiques complexes dont certains ont besoin de fer. Oui, donc le manque de fer, même si ça va avoir des répercussions sur l'hémoglobine, ça va avoir des effets à des tas de niveaux. Donc tout, si vous avez c'est des dénominateurs communs, quoi. le manganèse, le magnésium, le sélénium, euh, un peu d'iode, de chrome, de olibden, etc., ce sont des cofacteurs enzymatiques. Donc les réactions chimiques vont pouvoir se passer beaucoup mieux, de façon plus efficace. Euh, les probiotiques... On parle beaucoup des probiotiques. Les probiotiques peuvent être un facteur favorable aussi à l'immunité. La L-glutamine en période d'infection, c'est un carburant d'un certain nombre de cellules, notamment les entérocytes au niveau du foie, mais aussi de cellules du système immunitaire. Après, euh, vous avez les oméga-3, parce que vous pouvez contracter la maladie parce qu'il y a une immunodéficience, le système immunitaire, cette armée n'est pas compétente, elle a des lacunes, elle a des failles. Hein. Mais on peut aussi déclencher la maladie parce qu'il y a un excès de terrain inflammatoire. Vous savez qu'aujourd'hui, l'organisme, en raison de notre mode de vie, du stress, mais aussi beaucoup de l'alimentation qui est déficiente en oméga 3, a tendance à être orienté vers un profil pro-inflammatoire. Et ce profil d'inflammation relève aussi du système immunitaire. C'est traité, c'est géré par le système immunitaire. Vous avez un déséquilibre en défaveur des oméga 3 par rapport aux oméga 6 notamment hein, c'est plus complexe que ça et donc nous avons globalement un profil pro-inflammatoire ce qui fait qu'une infection virale ou autre peut déclencher une réaction excessive du système immunitaire donc tout a un profil pro-inflammatoire d'ailleurs ça fait monter les paramètres comme le CRP dans la prise de sang les paramètres de l'inflammation donc si cette réaction inflammatoire est excessive hein, est, vous avez une attaque l'armée réagit mais de façon totalement excessive quoi. Et, disproportionné. et ceci dit, il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, beaucoup de maladies relèvent du système utaire. Les maladies allergiques qui augmentent, c'est le système utaire qui tire sur des ennemis qui n'en sont pas. Les maladies auto-immunes, qui sont quand même nombreuses, le système utaire tire sur les siens, sur certains composants de l'organisme qui ne reconnaît plus comme faisant partie du soi, il tire dedans. Et pire, la maladie cancéreuse, vous pouvez avoir des des, des euh, le, le, les ennemis qui ont toutes les caractéristiques de l'ennemi et le système immunitaire ne le reconnaît pas. Ça, c'est une grave question, une grande question que nous devons nous poser en tant que médecins et tout particulièrement chercheurs. Pourquoi le système immunitaire se trompe de cible et ne reconnaît pas les ennemis qui sont des ennemis Vous imaginez euh, ranger place du ralliement, un djihadiste. Kalachnikov, ceinture d'explosifs, poignard à la main, qui rentre au théâtre, et les vigiles lui disent « Monsieur, entrez votre place, c'est au cinquième place, et ne reconnaissent pas que c'est un ennemi évident. Ouais, » c'est ça. Hein. Donc ça, c'est fondamental de, de, de comprendre ces pathologies. Mais pour revenir plus simplement à ce que nous disions, donc, moi, je conseille d'aller éventuellement chez le pharmacien, les pharmaciens connaissent bien ça, hein, de prendre déjà des complexes vitaminés, où il y a ces minéraux, ces oligo-éléments, et vous avez toute une série, je ne vais pas citer le nom, mais toute une série de complexes, euh, de, de vitamines et euh, avec, enrichi de minéraux et de oligoéléments ou il est rajouté défense, euh, immune ou euh, euh, oui voilà le mot défense qui va apparaître le mot immunité ou intense des choses comme ça demandez aux pharmaciens des complexes vitaminés pour plus cibler justement l'immunité euh, mais je vous, je, je vous répète déjà quand moi je donne le manganèse cuivre et cuivre au argent euh, à mes petits patients à l'époque déjà ça les boostait alors il y, a des, il y a des plantes aussi, le Ravinsara, moi j'ai beaucoup de patients, c'est eux qui m'ont appris à la limite, euh, qui prennent une goutte ou deux de Ravinsara par jour en, en huile essentielle, soit un morceau de sucre, soit un morceau de pain, l'équinacea aussi qui favorise euh, l'immunité. Bref, enfin, si, si on s'intéresse à ce profil biochimique, j je vous assure qu'on peut déjà euh, bien booster l'organisme et l'immunité. Que conseillez-vous maintenant, puisque en fait, euh, la personne est atteinte du coronavirus que lui conseillez-vous pour favoriser sa guérison Alors, mais je, je, je vais prolonger ce que je vous ai dit. Je vous ai dit là, ce que je vous ai dit là, c'est en matière de, de prévention. Mais, ce qu'on oublie, c'est que tous ces, ces éléments prudents naturels, hein, euh, même s'il y a beaucoup de vitamines qui sont de synthèse, mais c'est de prendre les mêmes éléments non plus en dose préventive, mais en dose curative c'est-à-dire de doubler, voire tripler les doses. Hein Peut-être pas faire ça n'importe comment, parce que, voilà, le manganèse, si on exagère, euh, alors oui, par exemple, le cuivre, le manganèse, le sélénium, le zinc, ce sont des cofacteurs, notamment des enzymes antioxydants, notamment le superoxyde dismutase. donc C'est pour ça que c'est aussi utile, mais, euh, bon, voilà, le manganèse, à forte dose, serait neurotoxique. Moi, je ne m'inquiète pas trop, voilà, il faut faire ça avec le pharmacien, il ne faut, faut pas jouer à l'apprenti sorcier, quoi. Normalement, le médecin doit pouvoir conseiller ça, mais le mieux, c'est en référer aux pharmaciens. Mais globalement, doubler, tripler les doses. On booste vraiment l'immunité, on n'est plus en prévention, on est en, dans, un, dans un combat, quoi. Et ce n'est pas, pas difficile à concevoir que l'armée, notre armée interne, à partir du moment où elle doit combattre, elle va consommer plus. Donc c'est logique d'en donner plus, tout simplement. Et alors, il y a des choses toutes simples, vous savez... Euh, S'habiller chaudement, éviter d'avoir froid, refroidir les voies respiratoires, c'est ralentir le fonctionnement des cils vibratoires qui se trouvent dans l'arbre respiratoire, l'arbre bronchique, et qui rejettent les sécrétions muqueuses vers l'extérieur. Le froid peut ralentir ces cils. Donc si ces cils ralentissent, forcément ça va favoriser les infections respiratoires. Des choses comme ça, tout simple. Voilà. Donc la chaleur est plutôt positive. Oui. et, et, et Il est parlé beaucoup, je, je fais une petite aparté, il est parlé beaucoup de vitamine C. Pour immunitaire, qu'en pensez Ça fait partie de ces cofacteurs enzymatiques dont l'organisme a besoin. Bien sûr, ça c'est ancestral, je dirais. D'accord. Merci. Quelle est... Euh, dernière question. Quel est l'impact des facteurs, vous nous avez dit deux mots tout à l'heure, quel est l'impact des facteurs psychoaffectifs sur l'immunité Alors, ils sont fondamentaux. Ils sont fondamentaux, ils sont essentiels. Ils sont... Euh, et nous les sous-estimons considérablement. J'ai un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est ici sur mon bureau, qui est à mon cabinet. C'est un livre qui a été écrit par un spécialiste des neurosciences, un psychiatre aussi de la salle Pétrière. Je vous le montre. Stress, pathologie et immunité. Ce livre fait remarquablement le lien entre le stress, en impliquant des tas de structures cérébrales qui sont dédiées à la gestion de nos émotions, de, de, de tout ce qui est de la dimension affective et émotionnelle. Et donc, c'est fondamental de comprendre, on ne va pas entrer dans les détails, qu'il y a dans le cerveau des structures sur lesquelles reposent nos émotions, qui, sont, qui, qui gèrent, qui élaborent, qui intègrent nos émotions, et tout ce qui est affectif passé, présent, conscient, inconscient, brutal ou moins brutal, les décès, les ruptures sentimentales, les licenciements, les échecs, les humiliations etc. Et donc ces structures cérébrales, par voie nerveuse, influencent le fonctionnement de tout l'organisme, et libèrent également des, ce qu'on appelle des cytokines, des neuromédiateurs, donc des molécules qui vont circuler dans le sang et influencer nos différents organes, dont le système immunitaire. Ce n'est pas difficile de comprendre que si le président de la République n'a pas le moral, que si le ministre de la Défense n'a pas le moral, et que les généraux n'ont pas le moral, Là, l'armée dans son ensemble ne va pas avoir le moral. C'est exactement pareil avec euh, euh, le système immunitaire. Hein Donc, c'est important que le président de la République ait le bon moral, qu'on lui envoie des bonnes pensées. Et euh, au passage, je veux dire, je lui conseille vivement de mettre son masque. Hein, voilà. Euh, nous avons besoin de lui, nous tenons à lui. Voilà. Euh, c'est fondamental que le chef de l'État soit en. Parfaite forme. C'est pareil avec l'organisme, c'est pareil avec notre cerveau. Plus mieux notre morale, mieux notre système immunitaire se portera via le jeu de ces connexions nerveuses innombrables et via le jeu de ces libérations de neuromédiateurs, de cytokines, etc. Des molécules très complexes. Il faut savoir qu'il y a un langage intercellulaire global, universel, c'est ce jeu des cytokines qui sont comme des facteurs, des molécules qui portent des informations, qui transforment des cellules à l'autre. Et à l'inverse, lorsque le système immunitaire repère un ennemi viral, bactérien ou tumoral, il en informe le cerveau. Vous voyez, on peut vraiment faire la comparaison de ce qui se passe dans l'organisme avec euh, euh, tout un pays ou une entreprise. Donc voilà. Ce, ce, ce moral est fondamental. Je, je vous ai cité l'exemple de cette dame hospitalisée dans un grand hôpital liégeois, avec des facteurs qui l'ont blessée, qui l'ont peinée, et d'autres qui l'ont boostée Chirac avec euh, Pierre Béthier. Donc, que, moi, je voulais terminer... Alors oui, il y a des choses toutes simples. Je reprends cette dame qui me disait... mais Elle m'a dit « Ça m'a fait un bien fou quand je l'ai au téléphone. Euh, quand j'ai pu m'asseoir au fauteuil et que j'ai vu les arbres par la fenêtre... Mais ça m'a donné une bouffée d'oxygène, cette dame, beaucoup la nature. Donc voilà, le contact avec la nature est essentiel, il est fondamental. Le confinement, oui. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur ce terme du confinement. Confinement, ça ne veut pas dire, nécessairement, on bloqué bloqué chez soi dans une pièce, tous ensemble, où on va, euh, pour finir, en euh, diminuer l'oxygène de cette pièce par nos euh, dégagements respiratoire. Hein. Euh, ça veut dire aussi ouvrir les fenêtres pour aérer. Et ça veut dire aussi, ça allait aller, aller s'aérer. Mais le confinement, ça veut dire... Ne pas se mettre, se rassembler ensemble pour effectivement surfiler les, les virus, se transmettre l un l'autre, les virus. Mais ce contact avec l'air, avec la nature, pour moi, il est fondamental. La nature, elle est le milieu le plus adapté à notre programmation génétique. Donc il y a une sorte d'harmonisation lorsque nous sommes en contact avec la nature, c'est fondamental. Et si vous permettez, je, je, je voudrais euh, terminer par une chose toute simple. Nous avons en nous des ressources considérables. La puissance de la pensée est réelle. Quand Hippocrate disait la force d'esprit qui est en chacun de nous est notre premier médecin, c'est considérable. Et je rappelle aussi que Mitterrand disait souvent les médicaments, sont moi le pouvoir que je leur donne. Nous avons des ressources en nous. Et je pense que. J'ai un très grand respect de l'inconscient. Par exemple, l'inconscient, c'est 99% de notre activité cérébrale. Donc notre petite conscience, pour finir, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est d'être ami avec cet inconscient. L'inconscient a comme prérogative, et ça je le dois à l'hypnose, plus particulièrement à Erickson, qui avait cette conscience de l'importance de l'inconscient, de cet inconscient a comme prérogative notre vie et notre survie. Il faut lui parler. Nous pouvons enseigner des tas de choses et apprendre des tas de choses à notre cerveau, mais notre cerveau ne va pas nous laisser tout faire dans notre vie, et il va passer à travers notre corps pour nous faire passer des messages. Et c est, c est, cette puissance du mental, cette conviction que nous avons des ressources en nous, je pense vraiment que c'est un facteur aussi de guérison. Voilà. Donc, mobilisons ces ressources, soyons convaincus qu'il y a des ressources en nous, ayons foi Merci beaucoup docteur pour ces conseils et toutes ces informations euh, que vous venez de faire en matière de santé durable pour et, la chambre des professions de la santé durable qui œuvre pour ses valeurs et ah bah oui, mais ses merci, valeurs de C'est remarquable tout ce que vous faites, tout ce que vous menez merci. comme combat, je dirais presque, et j'espère avoir répondu vos questions et oui. a pu avoir apporté quelques et éléments d'encouragement. Et j'espère que les, toutes les personnes qui vont visionner pourront effectivement s'imprégner de toutes ces informations positives, surtout positives, que l'avenir. Prenons est, bien l'exemple. Voilà. Avec un peu d'humilité. <rire> Merci beaucoup. Merci.